Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons d'entamer une petite formation civique préalable à l'expérimentation démocratique inédite Ma Voix à destination de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui veulent devenir acteurs et actrices des lois et notamment aux candidates et candidats volontaires au tirage au sort du 6 mai 2017 à Paris. Cette formation va se dérouler sur 7 journées au rythme d'un mail par jour vous renvoyant vers des différents documents textes ou vidéos. L'objectif n'est pas d'imposer une sélection ou d'évaluer un quelconque niveau de connaissances mais bien de partager un ensemble d'éléments de compréhension du fonctionnement des institutions et des règles du pouvoir législatif français. Aucun prérequis n'est nécessaire. Finalement, la loi et la démocratie, c'est un peu comme le foot. Pas possible de jouer et de participer si on ne connaît pas les règles. Plus sérieusement, ce cours, c'est juste accorder du temps à sa citoyenneté. Ma voix se construit à partir d'une notion de présomption de compétence pour chacune et chacun. Reconnaître chacune et chacun, comme légitime, à participer à la décision des lois qui aujourd'hui régissent nos vies. Nous sommes attachés à la formation pair-à-pair, c'est-à-dire que personne n'est omniscient. Mais les connaissances des uns peuvent nourrir celles des autres. Quand on ne sait pas, on demande. Il y a toujours quelqu'un pour apporter sa réponse et un autre pour l'enrichir. C'est ça l'intelligence collective. Le contenu de chaque session quotidienne sera organisé de la sorte. Premièrement, il y aura un texte ou une vidéo courte sur le sujet du jour. Deuxièmement, il y aura des liens vers d'autres ressources, si vous avez le temps, la possibilité et l'envie d'en savoir plus et d'enrichir ce sujet. Et ensuite, il y aura un petit quiz sur le sujet. Le programme des séjours va s'organiser de la manière suivante. Le premier jour, nous vous présentons le contenu de la formation et une petite introduction sur ma voix. Le deuxième jour, ça sera des documents sur la constitution et l'organisation des institutions étatiques. Le troisième jour, nous allons vous parler du Parlement et de l'Assemblée nationale. Le quatrième jour, il s'agira d'étudier le chemin de la loi, et notamment avec l'investiture du député ma voix dans ce chemin. Le cinquième jour, on vous parlera du député traditionnel. Le sixième jour, il s'agira d'étudier le député Mavoie, un ou une élu d'un genre nouveau. Et le septième jour, nous allons vous faire un petit comparatif du régime représentatif français et de la proposition de Mavoie. Commençons. Avant tout, Mavoie peut s'exprimer en une phrase. C'est l'expérimentation démocratique à l'occasion des législatives de juin 2017. L'objectif est d'acquer l'Assemblée nationale en faisant élire des citoyens et des citoyennes volontaires, formés, et tirés au sort qui voteront pendant 5 ans sur toutes les lois, comme les Français et les Françaises le décideront sur la plateforme de logiciels libre. En pratique, ça va marcher comme ça. À chaque fois qu'une loi est débattue à l'Assemblée nationale, celle-ci sera postée sur la plateforme Ma Voix co-crée. Tous les citoyens en âge de voter, c'est-à-dire environ 47 millions d'hommes et de femmes, pourront s'y connecter et en prendre connaissance, puis à terme, voter sur cette loi de manière personnelle, de la même manière qu'un député, c'est-à-dire pour, contre ou abstention. Les ingrédients de cette expérimentation sont singuliers. Alors tout d'abord, il y a un tirage au sort parmi des volontaires comme modalité d'investiture pour les députés Mavois. Ensuite, il n'y a pas de personnification médiatique. Les femmes et les hommes de Mavoie ne donnent pas d'interview, il n'y a pas de porte-parole. En revanche, tous les citoyens et les citoyennes sont accueillis dans les réunions publiques, y compris les médias. Ma voix n'est pas un parti, il n'a pas de statut. Ma voix adopte plutôt un fonctionnement horizontal, coopératif et décentralisé. Il y a un autre critère, c'est qu'il n'y a pas de deal avec les autres mouvements politiques et citoyens. Ma voix se construit autour d'une méthode qui fonctionne sur l'itération du processus créatif et la co-construction. Les moyens de l'expérimentation sont la formation paire à paire et l'utilisation des logiciels libres. Enfin, il n'y a pas de financement public, ma voix est uniquement financée par des petits dons.